Je suis à l'origine du projet Conte Poilu, qui a été sélectionné en 2017 par l'Ofage sous le titre Herzl et Mir von Krieg, raconte-moi la guerre. Hallo, ich heiße Florian Pfeiffer. Ich war in diesem Projekt beschäftigt mit der Übersetzung und bin gleichzeitig auch zum <trat> Geschichtenerzähler geworden. Bastien Lavastre, étudiant éducateur spécialisé à l'IFM de Nîmes et durant ce projet, j'étais régisseur Soins et Lumière et également animateur du débat. Bonjour à tous, je m'appelle Iliès Guillem, je suis en formation d'éducateur spécialisé à l'IFM de Nîmes et durant ce projet, j'étais chargé de l'administration, des prises de photos et des comptes rendus de chaque intervention. Je m'appelle Camille Lehou, je suis en première S au lycée Philippe Lamour et j'ai participé durant la semaine en Allemagne à la régie et au débat. Lou A s'élève en première S au lycée Philippe Lamour à Nîmes. J'ai aidé à la technique et me suis occupée des débats lors de la semaine en Allemagne. Plus bon, le fait de faire, comme tu tendance à tout mimer, mais bon, c'est un, un, un jeu de scène. Donc c'est euh, ça, et puis tu peux partir en disant à croire que. Tu vois, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un sas. C'est mieux de regarder Florian, c'est mieux de regarder Bastien, c'est mieux de regarder là-bas, c'est mieux. Parce que ça, vachement, je cherche. Et c'est dommage parce que tu connais le texte, tu connais l'histoire, tu vois ce que je veux dire Et c'est juste ce, ce moment-là, si on peut le travailler. La guerre de 14, je ne l'ai pas connue. Ça c'était super le regard, tout ça. ça je veux dire, euh, les tranchées boueuses, du... odeurs mélangées de tabac gris, À discuter de leur village, de leur projet. Et puis, Werner a sorti de son sac une boule pliée dans les Ça de faisait rire, ça Fait <rire> un caca C'est comme ça que vous dites la merde Bonjour, je m'appelle Elisabeth Muraté, j'ai 22 ans et je viens de Nantes. Cette année, je fais un volontariat en Allemagne, dans la ville de Dresden. Euh, je suis assistante de français dans un lycée, Berufsschulezentrum professeur docteur Seiner. Bonjour, donc moi je m'appelle Maya Echeveri, je viens d'Avignon, du sud de la France, et euh, j'effectue un volontariat ici à Dresden. On a accueilli euh, le vendredi 19 mai dans mon lycée qui s'appelle Effangheliches euh, Schulzentrum Pirna. Florian Pfeiffer, le traducteur, et Guy Chambrier pour un spectacle d'ombre. Les élèves euh, ont vraiment adoré. Alors ce jour-là, dans ce pays-là, tout est resté tout noir. dans ce pays tout noir. noir. schwarz. Les rues village étaient la étaient Les champs étaient noirs. Les étaient montagne était noire. schwarz. La mer, la mer était noire. Das war schwarz. Tout était